Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais un tutoriel cheveux, ça fait longtemps que j'en avais pas fait un Puis je remercie Audrey Simard et Aurore Bougon qui m'ont écrit par Facebook pour me demander de faire ce tutoriel-là. Salut les filles! Je vous montre à faire une tresse française, une grosse tresse française. Euh, c'est super tendance en ce moment sur les catwalks, tout le monde porte des tresses dans les défilés de mode. Euh, la tresse l'automne là c'est vraiment euh, de prédilection, c'est la coiffure à avoir. Puis ça prend juste 5 minutes puis je vous montre même comment faire une tresse française. Donc vous allez tout apprendre pour réaliser ce look là. Donc la première étape ça va être vraiment de démêler les cheveux pour être sûr de pas avoir de nœuds sinon ça va être difficile de faire la tresse. Ensuite, on va aller appliquer un shampoing sec. Aujourd'hui, j'utilise euh, le Sébastien mais en fait aujourd'hui depuis un bon bout de temps, j'utilise celui-là parce que d'après moi, c'est le meilleur, c'est un professionnel. Puis en même temps, vous avez euh, un fixatif à l'intérieur et le shampoing sec, puis il marche super bien. Là, vous allez avoir les cheveux super gras, on le met, puis il n'y a plus rien après. Là. Il est incroyable. C'est un petit peu plus cher, mais pas tant que ça, honnêtement. Euh, sinon, un autre qui est super bon en pharmacie, lui, il est terminé. Il va être dans mes favoris, d'ailleurs. Euh, C'est euh, algues marin. Il marche très bien, euh, puis il dure euh, normal. Fait qu'on va en mettre partout dans les cheveux. donner du volume, okay, après on va toutes mettre les cheveux d'un même côté, on va toutes les rassembler d'un même côté puis on va partir notre séparation assez loin. Fait que moi, ma ligne de cheveux, elle est ici. Je vais même la partir un tout petit peu plus bas C'est là que ça va vraiment euh, faire que la tresse va commencer comme plus haute. Parce que si vous la com com commencez ici, ben ça va faire une tresse qui va comme commencer vraiment trop bas. Fait que moi, j'aime ça la mettre à peu près là. Pour ajouter, pour ajouter du volume euh, à la tresse, quand on va arriver vers le bas, vous savez, des fois, là, on fait une tresse puis c'est comme plus mince. Fait que, je vais aller mettre des rallonges. Ceux-là, je les ai achetés chez Ricom à Montréal, sur le, la rue Saint-Hubert. Il y en a beaucoup qui connaissent ça. Fait que je vais les mettre vraiment en dessous, puis comme au milieu d'où ma tresse va partir. Bon, une fois que vous avez mis vos extensions, on va commencer à faire la tresse française. On fait une tresse française, on ne fait pas une tresse anglaise ou dutch. Parce que ça va pas donner le même effet. Donc on va prendre trois grosses séparations. La séparation, moi je la commence vraiment plus loin. Parce que ça va vraiment faire une tresse qui va commencer sur le dessus. Si vous la commencez plus basse, bien la tresse va être évidemment plus basse aussi. Puis ça va pas faire le même effet. Fait qu'on commence la séparation. Vous voyez ma ligne de cheveux, moi elle est ici. Fait que la séparation, un petit peu plus loin encore. Puis on va arrêter de prendre à peu près les cheveux au milieu. Fait que ça va être la première mèche qu'on va prendre, c'est celle-là ici. On va faire la même chose dans le centre. Puis, la dernière, on va la prendre un peu plus comme au-dessus, mais vers la fin. OK, puis là, on va faire une tresse française. Fait que comment qu'on fait une tresse française, c'est qu'on va prendre la mèche qui est le plus en avant, on va la passer au-dessus de celle du milieu. Moi, j'aime toujours aussi passer mes doigts dans les mèches, ça fait plus soyeux. Fait que comme ça, ensuite on va prendre la, la mèche qui est à la fin puis on va aussi la passer euh, au-dessus de celle du milieu. Fait qu'elle va devenir dans le centre. Puis là, on va encore prendre celle d'en avant, on la passe au-dessus de celle du milieu. Puis on prend celle dans l'arrière celle d'en arrière, on va aller ajouter une mèche dedans. On peut la lisser un petit peu. On va la passer encore une fois au milieu. On fait la même chose avec celle d'en avant. On prend une, une mèche, puis on va aller l'ajouter. Ça ici, puis on la passe par-dessus celle du milieu. Fait que déjà, vous êtes en train de faire votre presse française. On recommence, donc on prend une mèche en arrière, puis on l'ajoute à celle dans l'arrière, qu'on va passer par-dessus celle du milieu. Fait qu'on va répéter ça tout le long. Là, on va les prendre, les mèches qui viennent plus par en arrière pour aller aussi cacher les rallonges. Juste toujours le même principe. Ah, là, je commence à prendre mes rallonges en dessous. Je passe par-dessus le centre. On va les prendre plus en arrière encore. Puis on va ramener dans la mèche en arrière. Okay, puis une fois que vous avez tous les cheveux, tous les cheveux en arrière puis les rallonges de prise, vous allez seulement continuer la tresse française normale jusqu'en bas. Toujours, comme je disais tantôt, c'est toujours mieux de comme, lisser avec les, avec les ongles ou avec les doigts les mèches parce que sinon ça va faire « bumpy » un petit peu. Ok, fait qu'arriver comme ça à la fin, on va avoir besoin d'un élastique transparent. Mes préférés, là, c'est ceux comme ça, qui sont un petit peu comme larges. Ils brisent pas les cheveux, ceux-là. Je les aime bien. Fait que je les attache comme ça, puis là, on va aller donner du volume à la tresse. On va commencer par en bas. Fait que vous allez prendre une petite, euh, une petite mèche comme ça. C'est pour ça que je ne l'attache pas, que je ne fais pas la tresse complètement jusqu'au bout, ça nous donne du lousse pour aller lousser la tresse. Donc on va aller tirer un petit peu, comme ça. Puis là, on va aller tirer sur le côté extérieur, mais vraiment doucement, parce que si vous le faites trop vite et que vous tirez trop fort, ça va être vraiment, vraiment messy. Mais ça se peut que vous vouliez aussi ce look-là, mais moi, je veux que ça soit un petit peu plus propre. Puis à l'intérieur, je tire vraiment, vraiment un tout petit peu, puis vraiment doucement. Juste pour donner l'effet de volume. Puis après, ce que vous pouvez faire, c'est défaire votre élastique puis juste aller ré, euh, le réattacher pour être certaine que quand on a tout déloussé, bien, que ça ne l'a pas comme défait l'élastique. Comme ça, on s'en assure. Alors voilà, ça vous donne euh, une belle presse. Ça j'aime vraiment ça puis j'ai tout le temps faire euh, beaucoup de compliments là, quand euh, je la porte parce que est super belle. Fait que euh, voilà. J'espère que ça va pouvoir vous avoir aidé puis on va se revoir un prochain vidéo. Salut.